Good morning, allez, Yiden. Nous étudions aujourd'hui ma t'anit perigdalet Mishnah. Zman atse kohanim tisha. Bechad benisan, Ben C'est une Mishnah un peu longue, je vais d'abord l'introduire comme ça, on va traduire directement, c'est vraiment simple. Pour la plupart, jusqu'à quand on arrive à un petit moment, on va expliquer un peu mieux. On avait introduit dans la Mishnah précédente l'histoire des Zman atse kohanim. C'est-à-dire, il y avait des périodes, plusieurs périodes, en fait, on va voir qu'il y avait neuf périodes dans l'année, où il y avait des familles. Du Ham Israël, qui apportait un don de bois pour le Batamikdash. En rapport avec la construction du deuxième Batamikdash depuis l'époque de Ezra, où leurs ancêtres avaient offert du bois pour le Batamikdash, du coup c'était devenu le jour où cette famille-là, c'était elle qui apportait son, son don de, euh, de bois. Tous les ans, à la même date, ils apportaient des bois. C'est un jour de Yom Tov pour cette famille-là. Euh, comme on avait vu, qu'au Bédamigdash, on annulait les Mahamadot, en l'occurrence. D'accord En rapport avec la Mishnah précédente, on en reviendra, on reviendra dessus à la fin de la Mishnah. Tout le reste de la Mishnah, est relativement simple. C'est qu'on va s'intéresser à voir maintenant les Zman Atsekoanim. C'est quand ces périodes des Zman Atsekoanim C'est quoi les dates Veham Atsekoanim, Veham. Zman Atsekoanim, Veham. Les périodes où, les, où on importe les bois des Koanim et des, du peuple. Chacun y offre. Alors, il y en a Tisha, il y en a neuf. Première date, on les compte ensemble. Be'chad ben Nissan, le premier Nissan, c'est Bené Arach ben Yehuda. Ça va être les, les descendants de Arach ben Yehuda, Arach de la famille de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Alors, la retour, au retour du Bata il y avait essentiellement deux grandes tribus, Yehuda et Binyamin. La à HaShavatim, depuis l'époque de Sennhe khiriv ils ont été perdus. Il restait peut-être que uns en partie par là, mais en tout cas, essentiellement, tout le israel qui nous reste aujourd'hui, c'est les Kohanim et les Lévi, bien sûr, et les Bnei Yuda et Bnei Binyamin. D'accord Essentiellement. Il y a aussi quelques petits mais, mais quelques autres euh, bouts, de, bouts de, de, de tribus qui sont restés, mais c'est essentiellement ça. Donc du coup, on va voir dans le Meshach, qui y a essentiellement des Bnei Yuda et des Bnei Binyamin. Donc, Bnei Arach Ben Yuda pour la première date, c'est le premier Nissan. On commence, on va faire le tour du calendrier ensemble. Premier Nissan, Bnei Arach Ben Youda, la descente de Arach Ben Youda. Le 20 Amouz, maintenant on a un grand espace, tout Nissan, il y a Sivan, et après Tamouz jusqu'au 20 Tamouz. Bne David Ben Yuda, les descendants de David Ben Yuda. Vous savez, c'est qui David Ben Yuda Le roi David. Les descendants, c'était eux qui ont apporté le Smanet Sekony Masadat. Bahra Misha Be'av, le 5 Av. Il y de Aaron. Non, du Harizal. Alors c'est Bne Pharaosh Ben Yuda, les descendants de Parosh Ben Yuda. C'est son nom, Parosh. On va voir une deuxième fois dans la Mishnah ensuite. Après, il y avait Beshiv Abo, le 7 Av. Bnei Yonadav ben Rechav, les descendants de Yonadav ben Rechav. Alors eux, là, cette fois-ci, c'est des descendants de nitro Il y avait le Kenim, qui, des gens qui vivaient avec le... qui, qui s'étaient convertis, c'était devenu maintenant des, des, une partie intégrante du Ham Israël. C'était les Bnei Yonadav ben Rechav. Bah, à Saraboh, le 10 Av, regardez, en Av, on a le 5, le, 10, le 7 et le 10 maintenant. Eh bien, c'est Bnei San'a ben Minyamin, c'est les descendants de San'a ben, ben Minyamin, d'accord bah, Hamisha, c'est un beau tout béav. Bnei Zatou Là, cette fois-ci, ça devient les descendants de Zatou Beni Ouda. Ok Ve'imaim, okay. attention, à ce tout béav-là, eh bien, on apporte encore plein d'autres. V'Imaem, Kohanim, Ulviim, misheta be'shivto. Avec eux aussi, se venaient avec tous les Kohanim et les Leviim. Ils s'associaient avec eux, avec leur fête. misheta B'Shifto. Et tout celui qui avait perdu son ascendance, il ne savait plus à quelle famille il appartenait. et bien, il l'apportait, en fait. Ça veut dire que chacun du Yom Israël, il avait un jour où il venait finalement participer. aux et ses chacun selon sa date. Et celui qui n'avait pas de date, il venait à Toubéav. Ça va être l'occasion, En fin de la on va parler de Toubéav, justement, les choses qui sont passées, pourquoi c'est un jour du Yom Tov. Et, et aussi, il y avait qui encore, qui s'associait avec eux Il y avait aussi les... Où venaient Gonvé-Eli bneikots Je traduis. Et les enfants des voleurs, des... Elie, Eli c'est un bois sur lequel on, on, on, soit on peut piler des choses, un bois, une bûche épaisse sur laquelle on va piler des, on pile des choses, on coupe de la viande, et, et, et ou bien euh, aussi les bnei kots ceux qui allaient, les descendants de ceux qui allaient couper les filles. De quoi on parle en fait, en réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une époque, euh, je ne sais pas préciser à quelle époque, où il y avait, il y, a, il y avait le, vous savez que l'époque du deuxième dash Israël n'était pas vraiment souverain sur sa terre. Même pas à Jérusalem. Il y avait pendant 52 ans, c'était les Perses qui nous dominaient. Après, ça a été les Grecs. Après, il y a eu les guerres internes avec les, les béné jusqu'à ce que ça se finisse avec les Romains qui nous ont dominés. Donc, toute la période du Bata c'était, on n'était pas vraiment souverain sur notre terre. Il y avait maintenant une fois où ils, ont, ils avaient décrété qu'on n'allait plus apporter les Bikourim. Les ministres, ne vont plus apporter les Bikourim au Botamique et il y avait, ils ont mis des shomrim, ils ont mis des, des, des gardiens pour empêcher les Béni Israël d'apporter des qui il, il y a eu des gens, des sadikim, qui ne voulaient pas annuler cette grande mitzvah. Ils ont apporté leurs Bikurim, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont couverts avec toutes sortes de figues sèches et en, en portant aussi de l'autre côté un gros bois pour partir les pour partir les écraser. Vous savez avec les figues, ils faisaient des pains de figues. Il fallait apparemment les, les, les battre. Et comme ça, quand on a rencontré les chambres, ils disaient ouais, on est en route pour partir là-bas. On a on a notre atelier pour fabriquer les pains de figues. Et du coup, donc euh, ce jour-là, on leur marquait le coup sur leur Messour nefesh pour avoir fait cette mitzvah où ils s'associaient avec les Benay Zatou Beniouda pour apporter le faire un grand jour de fête eux aussi, d'accord Ensuite, après, il y a eu même entre parenthèses aussi une autre époque où est-ce que où ils ont décrété qu'on allait plus faire les manatécoanimes. Et ce qu'ils ont fait eux. Ce qu'ils ont pris, ils ont construit des échelles pour aller prendre des. pour aller prendre des, des, des comme on s'est dit, des, des pigeonniers. Ils ont construit des, des échelles en fait avec le bois. Et comme ça, dès qu'ils ont, ont passé la, la, la barrière des chovachim ils, ils, ils ont démonté leurs échelles pour offrir le bois pour le Batamigdash. Après, il y avait Rimbo, le vin le vin Av. Donc on avait premier Nissan, 20 Tamous, 5 Tamous, 7 Tamous, 10 Tamous, 15. Maintenant, on est avec le Esrimbo, on est déjà au 7 Le 20 à c'est Bne Pachat Moav Beniouda, les enfants de Pachat Moav Beniouda. Je crois que sur lui, la elle dit que c'est la famille de David Amelech de nouveau. Mishpachat Yoav. Non, c'est précisé dans le Tifat Israël. Bne Pachat Moav Beniouda. Ensuite, B Esrim le 20 Elul. Alors, c'est les Bne Adin ad Beniouda, les enfants de Adin ad Beniouda. D'accord Cette fois-ci, je crois que le Ben Beniouda, c'est. Bon, c'est une, une famille de Yuda, d'accord Ben Adin Ben Yuda. Behrad Betevet, le premier Tevet. Alors là, on a passé, on a fini le calorie, on est arrivé 9 19 et et là, on arrive au premier Tevet. C'est bien longtemps après, en fait. Et alors, ça va être qui cette fois-ci Shavu ben Epharoch, Descendant de, de Parosh, qui était là, qui était à la date du 7, si je ne me trompe pas, non C'était le 5 av. Eh bien, ils ont une deuxième fois, une deuxième zone c'est qu'on reviennent. Et du coup, la Michal conclut en me disant Tu sais quoi Betevet le Mahamad, ma'amad, Halel, boh, halel, Musaf, moussaf, Corban etzim. Vous vous rappelez la mission précédente On avait vu qu'il y avait dans certains jours, à certaines occasions, on annulait les Mahamadot. Un jour il y a halel, on allume le mamad de Shacharit. Un jour il y a juste moussaf, alors à, entre parenthèses à Rochefoudech, il n'y a pas de moussaf. Il y a le, quand on fait le halel, euh, il n'y a pas de halel. Il y a un korban moussaf, mais il n'y a pas de halel. Le halel que nous on fait, c'est le Alel katsar, sans... Il y a plein de, euh, la plupart des Sauradims, ils ne font pas de bracha, même dessus. Même si on fait halel, c'est des Kovat mais ce n'est pas la chova de lire le allèle complet. Donc, Alpidine, il n'y a pas de halel, c'est qu'un Minag, en fait. Et donc, un jour où il y a halel, c'est à Chanukah, on ne fait pas à shacharit Quand il y a Moussaf, on a dit qu'on ne fait pas à, Minha, à Moussaf et Mincha. Et quand il y a Zmanatse Kohanim, on supprime même celui-là, neila On supprime la neila complètement, même. Il s'avère que le premier Tevet, vous savez c'est quoi le premier Tevet On a Chanouka qui a commencé le 25 qui lève. Donc le sixième jour de, 5, 6ème jour de Hanukkah, ça va être Rosh Hodesh Tevet. Sixième jour, ça va être Rosh Hodesh Tevet. Ce jour-là, c'est Chanoukha, donc il y a le halel. On supprime le Mahamad de Shacharit. Il y a un combat de Moussa, puisque c'est au Hodesh, tu supprimes Moussaf et Mincha. Et c'est un jour en pleine de Nazarou, il se Kohanim, puisqu'on est le premier Tevet, il y avait le Bnefarosh Bashniya, il y avait. Je vais de donc on se aussi à l'année là. Il s'avère que dans cette journée là, il n'y avait pas du tout de Mahamadot. d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de atzlah Koltou. C'est